Et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur Sonic oh ça fait longtemps. Tiens, tiens, tiens, ça fait longtemps. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui on va faire la Bouncy Edition, donc ça veut dire que Sonic va reproduire un, un, un... Et juste le sound... Attendez. Je, je, ouais, je peux pas le réduire. attends si je peux peut-être réduire. Euh, si je faisais le ouais, début de la vidéo avec un peu longue, on va recommencer et c'est ce truc là. Voilà, c'est parfait. On peut, c'est bon, on peut continuer. Oh, putain. <rire> Donc Sonic enbondit constamment. Donc on peut pas mourir. Alors déjà une bonne nouvelle, on peut ne peut pas mourir par les robots, Et boum boum boum boum. Hop. Et puis.. Ah <rire> oh, <putain. rire> non, non. C'était magnifique, c'était pas prévu ça par Et <rire> okay, donc faut que j'appuie sur Q. Non-stop. Enfin moi c'est Q mais. Wouah ce vin qu'il a remonté sur le caillou il a fait boing. Ah, C'était stylé ça C'était fait. Hein. C'était Merci Alors là là vous dites ouais on va pas passer parce qu'il remonte tout le temps, on va pas faire signal en fait Arrête de rebondir Il fait... faut appuyer sur le bouton, le, le bouton bas euh, non-stop on faire ça Merci Sonic d'avoir passé. Alors là j'ai fait Je suis rentré Ok ok ok ok c'est bon, tout va bien Hop là, ouh What the fuck? J'ai tué des robots sans le voir. Voilà! C'est. Wesh! <rire> c'est quoi ça? J'ai rebondi sur quoi le <rire> bruit? <même> <rire> ah, c'est contrôle le truc, mais sauf que. <rire> il comprend plus à rien parce qu'il rebondit sur le mur à Là, je dis, oh, il faut faire attention, il y a des robots, mais non, je rebondis à chaque fois. à <rire> Ah! Combo robot! Je suis resté en là, pardon, j'ai crié. Pas moi de me crier du tout, mais voilà, j'ai crié. Quoi Arrête de remonter. <rire> il était parti de l'autre côté, il a dit: Tente ta gueule, le rocher. Le rocher a dit: Ta gueule. <rire> <Une> grosse arme. Grosse <rire> arme. Non, c'est pas arme, c'est trop marrant. Mais... De toute il va y avoir. Enfin, avoir plein ici je pense parce que... <rire> je rebondis dans tous les sens. <rire> C'est trop bien. Je kiffe ma... <rire> ah j'ai pas envie de faire monter, je suis Ouais il faut que je reste j'appuie sur bas. Oui, il faut faire un sprint. Attends, attends. Voilà, quand j'appuie sur haut oh, en fait, il s'arrête en fait de rebondir comme un débile c'est pas Arrête l'édition, euh, c'est un bon, une boîte édition, c'est trop marrant. Il s'arrête. <rire> sur le pic Il m'arrête sur le pic là. Ah il se déplace comme il meurt Ok. Ah faut ça je me souviens comment, comment on fait je le select parce que euh, je restais bloqué ici, c'est peut être marrant. Oh wow. wow. c'est quand même à me faire soigner, mais euh, un peu moins. Mais je suis pas à travers la télé là, t'avais pas le droit de faire ça, monsieur Ah j'ai pris la télé, ok non mais non c'est le rebord wow. Bah bon, en fait j'ai dû savoir ça en fait Kamikaze Oh mais ça marche <rire> wow. oui. Ça a marché Attends tout être... bon. ouais, à fait bon bah non Ouais tant la fin du niveau. Ouais j'ai vu quoi J'ai vu une télé dans le sol Quoi fait... fait... fait... Ouais. Oui. Le lapin il s'est transformé en lettres. Parce qu'il était dans le champ et tout, c'est hein. dans le champ du panneau, donc il devrait pas être là normalement. Ah j'ai envie de faire trop le boss là <rire> <rire> Je vais pas refaire comme tout à l'heure là avec la télé là. Souvenez de la télé. <rire> C'était trop bizarre là. Tony qui fait des trucs avec la télé. Et euh, je pense pas que c'est tout bon. Pardon. Oh, c'est trop bien vu que je rebondis je suis tout en boule Cette phrase elle était trop bizarre. je peux pas sentir cette phrase de son contexte mais je rebondis dans tous les sens je, je suis un slime de minecraft <rire> Regardez ça. what je passe à travers le sol ok Lumière mieux plutôt parce que si je traverse le ce sol c'est compliqué on va peut-être passer par au dessus non, bout un bout d'un moment je crois qu'il n'y a plus de bon, bon. Allez, je sais plus ou quoi Non, je sais pas. Ouais, il oh, est resté. C'est bizarre, c'est défait. Hop, Arrête Non non, non, il remonte tout, Ouais j'aurais fait un Non. c'est déjà marrant en fait. Non, dévois, je quoi toi J'ai peur, j'ai vu qu'il était bloqué. Non, non, non, arrête arrête arrête de non, secours, non, non, non, non, non, non, ça tu as trouvé Sonic Voilà C'est ça que je voulais faire, waouh Oh non, il y en a encore un Je suis mort Bon, bon attends, en tout cas, attends, je vais refaire un petit peu bizarre que... C'est quoi ça riche. Ah au final je dois la casser cool Attends attends il y en a un passage là on est d'accord Ouais est tout à fait d'accord Voilà on va prendre notre passage. passage Oh pécho Oh alors là Ok on quelque Rose Bon monsieur du mal Oh là là là là je m'en dis dans tous les sens Mais c'est ça qui est marrant avec ce jeu c'est une j'arrive pas à parler de ta ouf <rire> ah, voilà c'est bon ouais c'est quoi qui Ah d'accord il y a un bumper, oh, ok oh la la la la la la la la la bien. Ouais. Oh, putain. Ah ouais, vu okay. What? What the fuck? C'est quoi ça? Putain, <rire> je gueule. Ouais Pourquoi il y en a trois? <rire> c'est quoi ce délire là? Il y en a trois, il y a trois poules, machin. Et, euh, trois poulets, c'est bon, ouais, bon, on va faire un film. Bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de ce vous A très bientôt pour une prochaine vidéo.